Une semaine de mon stage j'ai fait, euh... enfin, fait. Donc pendant... c'est donc un bâtiment vraiment impressionnant parce que c'est tout en rond et c'est vraiment très grand. Et euh, il y a des grands auditoriums en bas où souvent il y a des concerts et tout ça, mais là tout était fermé donc j'ai pas pu y assister. Mais bon euh, je reviendrai plus tard pour assister à ça. Donc pendant ça, j'ai fait une semaine de matinale où je faisais 5h30, midi 30. J'ai pu assister aux différentes matinales des radios, dont celle de Léa Salamé et Nicolas Demorand. Et le jour où j'ai assisté à la matinale, il y avait DJ Snake qui était là. Donc c'était très intéressant. J'ai pu voir les coulisses, comment elle accueillait l'invité et tout ça. Avec Cécile Varin, on fait plusieurs exercices qui sont assez marrants. Et donc là, on était tous en rond avec des stylos entre nos dents et on devait déclamer une fable de la fontaine le plus fort possible. Donc moi, c'était le Savetier et le financier. Donc c'était très drôle et on était un peu ridicule.